Yo tout le monde Samy Lopez, aujourd'hui, on va jouer à Happy Wheels. Pourquoi j'ai une voix de robot C'est simple, mon micro a décidé de me taire au moment de l'enregistrement, et comme j'ai la flemme de refaire toute la vidéo, et bah c'est Google Traduction qui parlera à ma place. Bonne vidéo. Mais qu'est-ce qu'il fout Allez Je vais y arriver. A few moments later. Bah voilà tronche de cake. Nickel. Ah. Aussi. Gagné. Elle est où ma victoire connard okay. J'ai eu chaud Là aussi Aïe, je me suis fait bobo J'y suis presque Mais en fait, c'est trop facile. Vas-y, tu peux le faire. Va te faire bouffer par des asticots. Allez, viens Brandon, je t'amène à la victoire. On a perdu Brandon. Arrête de pédaler sale patate. Je le fais manger par des frites où je rêve. Non, pas encore Vais-je réussir cette fois D'accord. Bon mes petits loups, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo, bisous sur ta fesse gauche.